Piscine, l'anode de terre, quelle est l'utilité Dans l'unité de traitement de l'eau d'une piscine, plusieurs appareils, notamment la pompe du filtre et l'électrolyseur à sel, peuvent provoquer des phénomènes tels que l'électricité statique produite par le frottement de l'eau dans les tuyaux en PVC, ainsi que des courants de fuite générés par les éléments polarisés de la cellule de l'électrolyseur. Bien qu'il ne soit pas dangereux pour le baigneur, ces courants vagabonds, d'une part, perturbent les sondes et appareils de traitement et d'autre part, accentuent la corrosion de toutes les pièces métalliques. Pour éviter ces actions indésirables, il faut relier la masse d'eau à la terre. Pour cela, on utilise une anode de terre appelée « poule -terre. Il s'agit d'un raccord de tuyauterie PVC de 50 ou 63 mm de diamètre dans lequel est introduite une électrode appelée anode, qui doit impérativement être en acier inoxydable, surtout si un électrolyseur à sel est employé, car les électrodes en cuivre ou alliage cupronickel risquent de perturber le fonctionnement de la cellule de l'électrolyseur, risque de dépôt sur les plaques ou grilles. Ce dispositif doit être de préférence placé entre la pompe et le filtre. Sur la borne de la node, un câble de terre de cuivre nu ou gainé normalisé de couleur jaune-vert d'au minimum 16 mm est branché. Une prise de terre doit être réalisée pour brancher l'autre extrémité de ce câble. Pour cela, il suffit de planter en terre un piquet adapté à une profondeur minimum d'un mètre, ou à défaut plusieurs piquets reliés entre eux par une tresse de cuivre nue si le sol est rocailleux. Ceci dit, il existe une polémique que je trouve regrettable sur le fait de relier ou non cette prise de terre à celle du tableau de répartition principal de l'installation électrique de l'habitation. La norme NFC1500 ne donne pas d'instructions précises sur ce problème. Les techniciens spécialisés ont des avis différents, difficile de s'y retrouver. Ce que je peux vous dire, c'est que personnellement, je préfère brancher cette anode sur une prise de terre dédiée exclusivement à la masse d'eau du bassin et bien entendu, aucun appareil électrique ou circuit utilise cette prise de terre. Tous les appareils de l'unité de traitement de l'eau sont alimentés par une ligne provenant de l'habitation et sont donc branchés sur la prise de terre de celle-ci. Pourquoi les appareillages de l'habitation génèrent beaucoup de courants de fuite. L'eau salée est en bonne constructrice d'électricité. Réaliser une intercollation entre le terre de la piscine et la terre de l'habitation équivaut à mon avis à utiliser la piscine comme prise de terre. Cela représente donc à mon avis un danger. Je n'ai pas à la matière suffisamment de compétences et je ne donnerai donc aucun conseil sur le choix d'une telle décision. Si l'option d'une prise de terre dédiée exclusivement à la piscine est choisie, il faut veiller à ce que les piquets de terre de l'habitation et de la piscine soient le plus éloignés possible, l'un de l'autre. De plus, toujours pour cette option, placez le piquet dans un endroit humide, à proximité de la pompe à chaleur par exemple, pour profiter de l'écoulement d'eau de condensation, ou bien en perçant un ou plusieurs trous sur le conduit d'évacuation du filtre vers l'égout.